j'ai un inconvénient de l'âge. Nous, en tant que jeunes, nous avons nos avantages. Les ouais. personnes qui ont déjà travaillé, qui sont plus matures que nous, ont les leurs. Mais nous avons nos inconvénients, donc le manque d'expérience, euh, le manque de crédibilité. Euh, parfois, certains, certains employeurs pensent que, ouais, mais un jeune, est-ce qu'il est -ce qu a déjà bien mature Un adulte, au moins, je suis sûr, quoi. Les jeunes d'aujourd'hui, je veux dire, pour eux, ils sont pas motivés. Donc, euh, les anciens, les plus âgés, je veux dire, ils prennent le dessus. Ils ont plus d'expérience, de ils sont plus motivés, ils sont plus tôt. tout. Nous, c'est un ce besoin peut-être Si on arrive à bien montrer ça à l'entretien qu'on a, on a, vraiment besoin comme ces gens-là, je pense que ça, ça nous met déjà à égalité, quoi. Ah bah oui, à l'entretien je trop après. La motivation, la ponctualité, mmh. l'autonomie. Les la garantie jeune pour vous, c'est quoi ça Vous savez à quoi L'argent. En gros, c'est désolé. Hein. Ouais, mais c'est ça. Mmh. Moi, je pense que la garantie jeune, ça aide aussi à trouver du travail. Et tout ça, ça sert à rien si on n'est pas si n'est pas motivé un minimum, tu vois, comme dans tous les... tout ce qu'on. Je suis d'accord. Moi, sérieusement, ma... Enfin, ma motivation ne serait pas montée. La garantie ne m'aurait servi à rien. Mais comme j'ai repris un peu de motivation, hein, j'ai confiance. Et donc, toi, Thomas bon, Avec toi, l'argent et l'appartement, Il faut bien payer ses factures à la fin du mois, quoi. On a plus de propositions de stages, On a plus de choses. On a plus de.. Bah, on va on peut en faire. On peut en faire et il y en a plus. On, voilà. a, on a de la quantité. C'est Grâce que à eux, notre réseau personnel s'agrandit. Mais savoir que tu es pas le seul dans, dans, dans, cette, dire, dans cette merde. Dans cette situation, on ne pas être le seul, bah, c'est rassurant, on se dit que c'est peut pas nous qui avons un problème, mais peut-être la société d'aujourd'hui. Mais tu penses que c'est quoi ton problème Franchement, mmh. c'est par rapport euh, à ma couleur. Mmh. C'est pas pour autant que je vais baisser les bras, mais je veux continuer à faire mes candidatures spontanées, à aboutir à ce que j'ai envie de faire et voir par la suite. Et sur ce que tu dis sur la couleur de peau, moi je ne le prends pas comme toi. Je me dis comme, je me dis que les gens vont penser ça, tu vois. Bah, tu, mets encore plus d'exigence que entre quelqu'un de blanc, tu vois. Tu mmh. mets plus d'exigences comme ça. Euh, pour moi, ça c'est pas c'est une force de penser ça, tu vois, de dire ouais peut-être qu'il va il va pas aimer par rapport à la couleur, bah tu le prends ça fait mal, tu vois, mais tu le prends comme une force. Bah je sais pas comment tu fais. Enfin, dans ta vie future, tu aimerais faire quoi euh, bon, Après, moi, je pense que l'heure actuelle, de comment c'est dur, j'ai pas trop. Il faut pas s'arrêter sur quelque chose. Euh, moi j'aime bien l'informatique mais je pense que si je peux m'élargir et trouver quelque chose, ça peut être bien. Et euh, voilà, c'est j'ai envie que de... ma vie être d'école, c'est ça en fait. ça J'ai envie d'avoir de... oui. mon propre oui. chez oui. moi, d'avoir ma voiture, d'avoir. C'est ça ma grande motivation pour chercher du travail. Plus... Plus avoir besoin de personne. Moi j'aime pas avoir besoin des gens. C'est ça qui me... Mmh. qui me motive à travailler. Qui va faire que je trouve un emploi demain? Ben, ma motivation pour pouvoir trouver déjà, déjà avant de trouver un emploi, il faut déjà savoir où et dans quel métier vraiment je vais me fixer Donc, vu que je suis dans la restauration, je vais rester dans la restauration pour l'instant. Qu'est-ce que, qu que tu et vas mettre, mettre en œuvre être... pour trouver? Tu vois, là tu as dit ce que tu voulais ouais, faire un sûr, peu, mais ouais, vais... quelles, euh, quelles sont les choses qui vont, qui vont se passer pour que tu trouves tu... Les choix, à changer peut-être ou je sais pas. Euh, C'est plus ça. mon permis. Qui va me permettre de d'ouvrir ma zone de recherche mmh. Parce que sans le permis, je peux pas. Ça me freine. en fait. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui te ferait que tu travailles demain Qu'est-ce que tu. Je sais pas, bon, bah... Mauréa a retrouvé la voiture. Toi, quel serait ton âme, ton, ton outil, ton artefact, pour demain avoir un emploi La confiance. Moi, ce qui me manque aussi, c'est le permis. Pour un mécano qui a pas la voiture, ça sert à rien. Et qui a pas le permis, ça ne sert à rien d'y aller. C'est ça aussi qui me freine pour la recherche d'emploi. Et du coup, bah voilà, ce qui va me permettre d'avancer, c'est de bah, finir mon permis déjà. Bah oui, ça bloque, parce que quand tu arrives euh, y a, devant le patron et qu'il te demande euh, Tu veux bosser dans mon garage, mais est-ce que tu as le permis Tu vas lui répondre non, mais il va te dire que Ça sert à rien de rester. Quoi, parce ouais, ça ouais, veut dire vrai. que tu vas demander à un autre mécano de déplacer ta, la ouais. voiture. Et toi, quand <rire> il dit que Ça sert à rien de rester, tu penses quoi Bah voilà, moi. Tu euh... penses quoi euh, Le fait qu'il te dise que Ça sert à rien de penser parce que tu n'as pas le permis alors que toi, tu veux. Tu veux aller dans un garage, c'est ça ouais, mais... En fait, c'est ça. T'as un petit tu veux ouais, aller bah, De toute façon, pouvoir leur dire que même si j'ai pas le permis, je peux quand même travailler. C'est pas ça qui va m'empêcher. Je suis ravie d'accueillir les jeunes et Anna été en plus super courageuse. Elle parlait de son entorse et il y en a plus d'un qui voilà, aurait posé un arrêt et dire ah bah non j'arrête et elle vraiment elle venait en boitant et c'est vrai qu'on. On a été vraiment euh, même scotché un peu par son, son courage si jeune et, et cette envie en fait de, de, de remplir sa mission tout simplement. Donc euh, moi je, je disais à Anna, euh, voilà des personnalités comme elle euh, demain j'ai un poste qui se, qui se crée je pense à elle. Voilà. Euh, même si elle a pas l'expérience dans le bio tout ça ça s'apprend. Le principal c'est le contact client, c'est voilà d'être courageux donc euh, tout ce qu'il faut.